Alors là, alors je viens de hit leur game. Euh... Il est knock. Est-ce qu'il veut bosser là Ils sont en haut ou pas Non, non, ils sont plus en haut. Ah si, ils sont en train de remonter en haut là. Compliqué de remonter en bas, je trouve. J'aime ces galères. Tu peux monter en bas dans le sens où c'est un NL T'as Ta gueule. Merci. Oh ta oh, mère, on spawn toi, ce fils de pute. Yes. Venez ici, venez ici. On est en 3-1 au top ou pas Ouais. Ah je suis 8 ou je parle juste pas assez fort Mais je sais pas gros en fait je parle et y'a aucun retour genre. Non, non, ouais ça va pas ouais. oh oh Ah n'ayez pas peur, c'est le meilleur joueur du monde en face de moi bon. Bah c est il, il est, est meilleur peur. hein. Il vient de me mettre moins 150 en je sais pas quoi. Ah mais j'ai un silence Mais vas-y revenons c'est trop bien Il joue à chaque fois il vient une possède. <rire> j'ai le meilleur vocal, c'est bon Parce que je suis dedans hein, c'est le meilleur quand même. C'est pas beau ça Comment bien ross du vent, mon temps en, en l'air, Yo. <rire> pour un million En vrai pour un million ça arrange mec hein C'est pas dans Pour 20 balles Frère, 20 balles non merci Ecoute, j'ai encore mieux Y'a deux chaises Un gâteau et une bite sur une chaise Oh putain <rire> Tu t'assois sur la bite, genre Tu t'assois sur la bite, tu manges des gâteaux Tu t'assois sur <rire> le gâteau et tu manges la bite Alors les deux frère suis un gourmand Ok qui la rien c'est un peu homophobe, mais c'est pas grave. Moi je prends double plaisir, je mange le gâteau, je m'assois dessus. Nickel. Ah, je m'assois sur le gâteau. <rire> <rire> <rire> je mets en crème sur les fesses, je te ta soeur. Imagine, genre un mec avant d'éjaculer il fait un 3-6. T'as pas le temps, en vrai, tu peux pas, c'est impossible. Si, faut fresh shot un peu quoi. Ouais, faut fresh <rire> <rire> En vrai, c'est stylé, mais est-ce qu'il lance une flash en France <rire> <rire> il a changé électrique, Qu'est-ce qu'il qu swap d'armes deux fois, genre <rire> Est-ce fait double triangle Dis-moi, <rire> il fait un Titanic à la fin. Ah, je suis mort. Ah, après, ils sont dans le vide. <rire> C'est un le troisième étage. Après. Il est vachement... Ce démarrage du serveur, je viens de capter. Go back, I want to be monkey. Go back, I want to be monkey Vas-y t'en ouvre combien t'es cacolac là con là C'est trop pour moi, 15 a... <gri> <gri> En vrai, pourquoi on stream pas là Ce serait trop drôle. Moi je vais faire rire la, la terre entière. <c cancelled> en buvant du cacolac. Car... Arrête non, Le cacolac. Un <gri> <rire> mousseless <gri> Je d'orange <gri> Je d'orange Oh. Je reprends un gros. I said What a real gamer. C'est vraiment trop, c'est vraiment fou. Regarde, regarde, je suis refailli. C'est moi Airfade wesh ouais, tu mens. Plus RTMuchi, ouais. Et ta mère là. Tu ça arrive. Pas forcément compliqué. Comme ça non, non, arrive. Allez, ça me casse les couilles. J'aime pas faire même frère, C'est incroyable. Tout ça parce que tu t'es fait turbo-inté. Ok, il, est il est a Wesh, euh, calme-toi! Mais des dingues, se pas sur vous! Et il, il, met, il met pas une balle de gauche. Bah, Faut que je le passe! Et et hein? Il est où? Ah. Ouais. J'étais presque un real gamer J'ai un peu paniqué quand il y avait 5 mecs sur mon crâne C'est bon je pète de ouf c'est grave Il y a le TF4 Arrête genre Bizarre Kiza t'as le dev 4 Là je suis parti sur Kovac <rire> met en Kovac J'aimerais bien qu'il mette un skin de Sakura dedans Tu vois arrêtez de jouer à Fortnite vraiment C'est trop Oh, mais tu feras gaffe tu casses les couilles toi C'est Louis. Allez ah, t'es naze tu ta mère Mais ouais il me fait le il me fait le face vortex fils de pute ton Mais en fait vraiment mettre d'Arkstar c'est trop fort genre je fais... Oh ah t'es mochi tu veux jouer à Minecraft tu veux jouer Minecraft mec Mais mec je suis chaud, laisse faire ma game. Mais t'es fort en Minecraft Oui c'est vraiment des soirs. Oui oui. C'est ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas c'est C'est c'est C'est ça. <rire> oh Je troll aussi. Moi aussi, oh, tu vas voir Minecraft. T'es mochi. T'es mochi sampai. Oh, t'es mochi sensible. T'es bien les combats, t'es mochi.